Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Je n'ai qu'une seule chose à dire ce soir, citer une personne uniquement, Karim Benzema. S'il n'est pas Ballon d'or là, après avoir gagné 5 Ligue des champions, pas une, pas deux, pas trois, Remsa 5, 5 ligues des champions, s'il n'est pas Ballon d'or ce soir, on manifeste place de la République. On manifeste dans le monde entier. Karim Benzema, président. Karim Benzema, ministre de la justice. Karim Benzema, premier ministre. Karim Benzema, de partout. Vinicius, on te suce tellement que tu es trop fort. Karim Benzema, Benzema, Benzema, Benzegol. Au-dessus de Zidane, un milliard de fois, c'est le meilleur joueur de cette dernière décennie. Salut, merci.